bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 161 de Stage 1 Et vous l'avez deviné, on va jouer à Left 4 Dead bah, Vous avez vu surtout le titre de la vidéo ouais. euh, Donc Left 4 Dead 1 Et on fera sûrement le 2 juste après euh, Donc là c'est en anglais par contre Hold seen anything like this before jesus don't let that stop you from smearing it all over yourself they're changing god damn it bill oh it stinks On a juste passé la rue. Ce n'est pas grâce à une fête jusqu'à partir de la ville. Donc euh, voilà pour l'introduction. Euh, donc oui, désolé, j'ai pu la voir qu'en anglais. Euh, mais euh, mais le jeu français alors le texte est en français donc euh, on va y jouer donc euh, la fordette c'est un jeu comme vous le connaissez qui est en survival aurore euh, et ben on va jouer tout de suite on va on va faire un, une partie en solo euh, on va se mettre en difficulté facile pour pas pour éviter de se faire tuer bon voilà comme d'habitude et, euh, et puis bon voilà le personnage on s'en fout donc euh, moi je vais jouer la femme qu'on voit devant là. sylvanus c'est moi sylvanus et oui c'est moi <rire> euh, donc euh, donc voilà allez Oh ça charge. Normalement, c'est pas tellement long, le chargement. Euh, on voit la petite barre en bas, là, à droite. Et le petit truc qui tourne en haut, autour du 4. Left for dead. Donc, euh, le but va être clairement de, de massacrer du zombie. <rire> voilà. Et de sortir de ce bordier, De, de, de ce bordel. Merdier. J'ai fait, fait un petit mélange entre, entre merdier et bordel. Alors, voilà. Alors, je, je baisse le son volontairement. Mais c'est parce qu'en fait Il euh, y a un bruit assourdissant, un petit bruit là depuis Je sais pas si, si c'est le son qui a merdé J'ai tout testé j'ai pas pu l'enlever le, Donc euh, voilà, on commence Alors j'essaie de récupérer les trucs qu'il y a là Donc le fusil à pompe euh, Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des armes Voilà, j'ai pris des, des mallettes de soins. Euh, on va essayer déjà avec le fusil à pompe Alors c'est parti, on, on ouvre la porte là Et donc on devrait voir du zombie euh, Voilà, bah du zombie Oh, voilà, hein. donc là, c'est un peu plus calme. Alors. Ouais. Voilà. Vous voyez le, le, son, per le, le son chiant, là Bon, ouais, c'est bon. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des armes, en fait, le, le fusil à pompe. Ça met un peu sa vie à, à tuer. On va on va plutôt prendre... Alors, <rire> il faut que je ressorte. Voilà, le son est dégueulasse, c'est super. Hop. On récupère la mitrailleuse, qui un peu mieux et qui... qui... Ouais, qui voilà, voilà on, on dégomme comme ça ça va c'est plus sympathique ça leur fait plus de uh, plus de uh, de réaction on va dire <rire> voilà, plus de réaction ça les tue un peu je trouve un peu plus vite j'aime mieux le mitrailleur bon les fusils à pompe après c'est faut vraiment aimer c'est vrai que si vous visez bien fusil à pompe en un, un coup en général là, en cher le mitrailleur bah voilà il faut il faut user pas mal de, de munitions alors on va y aller direct. Bon, ils sont pas très agressifs, c'est normal, parce qu'on est en mode facile. Mais normalement, ils hésitent pas à vous sauter dessus. Ouais, euh... regardez, lui, euh, il était dans la télé, lui aussi, voilà, vraiment. Ça va, ça, va, ça va assez vite. Allez. allez. Par contre, ouais, bon, si vous attendez trop longtemps, il commence à vous courir après, et là, il court vite. Hein. En général, euh, il faut se dépêcher, parce qu'ils euh, font pas semblant. Allez. Encore un zombie ici, un zombie là Alors faut scruter, hein, c'est un, euh, un peu le jeu qui vous laisse un peu de de, pas de suspense, mais de, d'angoisse, parce que bon, euh, bon, là on est en mode facile, mais euh, si euh, si on était en mode difficile, bah, justement, euh, vous savez jamais d'où ils viennent, il euh, y en a toujours un, voilà, euh, faut savoir d'où il est. il faut très vite réagir, parce que sinon, bah vous faites déglinguer, encore là, bon, ma vie je la perdrai pas facilement, mais c'est vrai qu'en mode impossible, ça peut... Devenir plus compliqué, donc voilà. Donc euh, on avance là pour, pour le but. Hein. On avance, on avance, on dégomme. On a. Ah putain, est... On, on dégomme du zombie. C'est sympathique. Il bon, n'y a pas à se prendre la tête sur, sur ce genre de jeu. Vous, vous avancez, vous dégommez, vous avancez, vous dégommez. Euh, bon, faut, euh, bon, stratégique, j'ai envie de dire, pas tellement. Parce que bon, vous dégommez quoi. C'est surtout du bourrinage. Euh, C'est genre de jeu. Oula, je me suis fait tuer. Euh, ouais, donc il m'a sauté dessus, je me suis fait tuer direct Mais c'est pas grave, donc on m'a soigné Et me revoilà d'aplomb pour aller déglinguer Alors là, on a encore le son horrible Donc c'est normal si je baisse le son euh, du jeu Vous inquiétez pas Parce que sinon, vous allez, vous allez pas du tout aimer le, le son qu'on entend Qui est vraiment chiant est... Vous en avez déjà un petit aperçu en, en bruit de fond et Vous devez surtout entendre ma voix, ça doit pas être top On va... On va essayer de re rentrer euh, euh, dans un dans un local dès qu'on pour l'instant on va jouer comme ça. Ah le son est vraiment horrible, hein. je sais pas si c'est mon PC, euh, pff, je ne sais pas. Parce que je suis sous Windows 8, euh, le jeu est peut-être un peu vieux, c'est peut-être au niveau de la qualité du son, je vais peut-être de trop demander. Il faudrait que je baisse, euh, faudrait que je baisse euh, la qualité hein, en termes d'échantillonnage. Alors... Ouais, je pense que ça doit être ça. Allez, hop. Oh là, oh là, il y a du zombie. Là, il y, en a pas, il y en a pas mal. Attention. Il commence à nous courir un peu après. Non, il n'y en a pas plus que ça. Voilà. Oh, attention, attention, les voilà. Oh, ça part, en, ça part, en, ça Là il y a une grosse vague de zombies qui arrive Il faut dégommer, il faut dégommer, il faut dégommer Ne tirez pas sur vos coéquipiers ben, mais ils sont au milieu mes coéquipiers Allez Allez, il y en arrive un peu de partout Mais ça va, c'est pas non plus hein. pas non plus infaisable Oh, il y en a deux sur moi là 2, 2, 3, 4, oh ils arrivent derrière, oula D'accord, ok, c'est pour ça que je prends cher C'est qu'ils sont derrière moi Donc j'ai plus ma mitraillette hein, Comme vous l'avez remarqué, je suis en train de tirer au pistolet Simple pistolet, j'avais plus de munitions sur l'autre. Je recharge. We loaded. Ouais on va bah voilà. On voit bien que les dialogues sont en anglais mais que euh, le texte en lui-même reste en français heureusement. Sinon ça serait pas gérable. Je vais essayer pour voir les 2 de l'avoir en français. Euh, là, là, franchement, pour le. sur so Left 4 j'ai pas pu l'avoir en français. Malheureusement, mais euh, bon. On s'en cantonne bien parce que bon, euh, c'est écrit en français, donc ça va. C'est juste l'histoire du début, vous avez peut-être pas tout dû comprendre. Faut pas hésiter à sauter si vous comprenez pas. Bon, je le dit peut-être un peu tard, mais... Voilà. Entrer dans l'abri. Pourquoi la porte est en bleu, je sais pas. Est-ce que je peux... Alors, c'est quoi C'est des munitions. Euh, ouais, c'est lim limite, parce qu'en fait, euh, pour les utiliser, les trucs, il faut attendre d'avoir la main dessus. Voilà, on recharge. Je prends des munitions, voilà, mort. Ouh, il y a un grand... Gros... Ouh, c'est bon. Il a explosé, j'allais dire, il y a un gros bonhomme, ceux-là, il faut les exploser de loin, parce que sinon, ils vous font du dégât. Voilà, donc on va fermer la porte. Euh, enfin, je crois qu'il faut que je fasse ça, parce que du coup, euh, elle était en bleu. ils me disent, ouais, voilà, la l'abri. Il n'y a rien à faire. <rire> voilà, la porte est terminée est fermée. Alors, le tueur d'infecté, on est en sécurité pour l'instant, donc ça laisse une sorte d'étape. On a terminé ça voilà chargement donc ça charge pour euh, la suite on va faire un peu la suite de ce jeu alors on est de retour ici ah bah on est dans la pièce qu'on venait de, de voir hop euh, je suis bien à fond à bloc sur mes, mes munitions bon j'en tire un peu n'importe où pas... voilà fusil à pompe on l'a pris donc, euh, bon, on peut pas ressortir par là. Euh, bah là, il y a une porte. Là, bah, on va sortir par ici, du coup. Voilà. Allez, on sort, c'est reparti. On va déglinguer du zombie. Putain, il y en a déjà ici. Voilà. Ça commence. On est à peine sorti que... Ouh là, il là, y, y en a partout. Heureusement que j'ai mes collègues qui m'aident. Voilà. Reloading. Reloading. J'aime bien quand il, quand il dit ça, on se croirait dans Unreal Tournament Enfin je crois Je dis n'importe quoi peut-être mais euh, Il me semblait que c'était dans Unreal Tournament quand on, quand on entendait gueuler Reloaded oh, aussi, c'était sympa Je recharge Il recharge très souvent Ah Putain On n'y voit rien, on a qu'une petite Ouh. Bon voilà On va partir là-bas Là où il y a de la lumière, enfin du f... Ouh Vous voyez le gros bonhomme là qui vient d'exploser, il a fait du Momo à mes coéquipiers à à mes... Il y a une petite vague de zombies. Ce qui est bien, c'est qu'ils sortent et on les tue direct. Quoi. Voilà. Et encore, voilà. Et voilà. Ouh, il y a encore un là. Et voilà. Alors, apparemment, ce sera ceux-là, là. Quand on, quand on passe euh, dans leurs nuages, qui, quand, ils, quand ils explosent, là, ça ne fait pas tellement du bien. Voilà, ça s'est brouillé un peu. On tousse. Voilà, vous entendez, vous entendez les, les toussements en fait, c'est pas tellement, ça doit pas être tellement euh, euh, super euh, recommandé de respirer ça. ça en train de chercher un mot, mais non, en fait non, c'est bien. Alors il y en a là dans le métro, on est en train de se barrer, hein, de plus en plus. L'autre rigole pour dire, non, franchement, j'ai jamais compris c'était logique de, de gueuler pour dire je recherche, ah! comme si c'était trop fou quoi. Donc là il doit y avoir un de ce côté à tous les coups, voilà oh, bah il y en a partout Oh c'est pas des vagues non plus, hein. c'est quelques-uns de temps en temps oh, J'ai tiré dans le vide, on est d'accord Hop, il y en a pas là, il y en a, ah bah si il y en a ici De toute façon, où que vous alliez, il y en a toujours partout Ouh, il y a un gros bonhomme là, il y a un gros bonhomme, il est où Voilà euh, Ça doit pas être moi qui l'ai explosé, ça doit être mon collègue Voilà, voilà, allez, allez. Bon, oh, on nettoie, hein. On est le groupe quand même des, des nettoyeurs dans ce jeu, c'est vraiment ça. C'est. Oh putain, un gros mastoc. Un, un gros oh, lui, lui, il prend mon chargeur dans la tête, il va très bien. Lui. Oh, allez, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Ah, oui il est mort. C'est bon, il est mort. Bon, j'ai dû quand même vider mon chargeur dessus. Ce qui n'est pas négligeable. Alors, on continue. Le métro, il s'est vraiment, vraiment votré. Euh, là, il n'y en a plus. Ouais. Il y a déjà des cadavres. C'est bizarre, ça fait un moment qu'on n'a pas croisé de zombies. Où c'est qu'ils sont Où êtes-vous les zombies Ah, il n'y a personne. Y'a personne, y'a personne, bon, on continue dans la rame, j'espère que mes collègues, on euh, ils arrivent. Allez, venez. <rire> je vais peut-être pas tout seul, tout seul, on sait jamais que okay, je me prends une vague sur la tête. Sur la tête, il y a encore un gros bonhomme là-bas, voilà. Y en a plus, y'a plus de gros bonhomme Oh a... où la vieille là La femme là, voilà. Voilà, on nettoie, on nettoie, putain, il y en a toujours de partout. À croire que les mecs, je sais pas, ils aiment bien, je sais pas, il autant, autant de monde, tout le monde s'est transformé en zombie en même temps, je connais pas tellement l'histoire euh, réelle de la Bah Dead, voilà, faut regarder la vidéo, euh, vous l'avez vu, bon, enfin bon. Voilà, voilà, c'est une infection. Allez Je suis un peu calme en ce moment, <rire> je suis un petit peu calme, euh, désolé d'ailleurs, hein. vous devez vous ennuyer peut-être, même euh, sous le feu de l'action, euh, l'action de tuer du zombie, <rire> on est tous attaqués. allez, euh, je me suis fait défoncé par la witch, la sorcière, réanimation en cours, Voilà, hop je suis reparti, ah, par contre euh, ma mitraillette, j'ai plus rien comme, euh... Euh, ok d'accord, donc là il est en train de me soigner, d'accord, c'est cru qu'il faisait des attouchements, mais bon, je me souviens. c'est son trip. Chacun son délire. Alors lui, dans son coin, il n'y en a plus. Il me semblait que j'ai vu un mec là, non Non. Non... Derrière les piliers, il faut faire attention quand même qu'il n'y en ait pas qui sont cachés. Il y a des formes là-bas, mais c'est pas des bonhommes. C'est juste des taches de sang. Voilà, on va repartir par là. Alors, où il y a du zombie Du zombie, où êtes-vous Là ah, c'est bizarre, je n'ai pas. Ah si oh, oh là c'était violent là. C'était très violent. Alors qu'est-ce que je fais avec ces, ces bouteilles-là Est-ce qu'on peut les jeter Euh ouais ça fait cramer, bon c'est sympa euh, ouais par contre du coup j'ai plus de je suis en, en train de galérer ma souris, elle de bug euh, je suis en train de galérer, j'ai plus de munitions en fait ouais, je me guéris moi-même allez, guérison d'un coéquipier il a pas l'air en forme et voilà bon j'ai peut-être pas soigné le... je <rire> crois bien que je me suis foiré c'était pas celui-là qui fallait soigner mais c'est pas grave alors comme c'est qu'on peut envoyer, il y a des mecs là-bas au fond On va essayer de l'envoyer Allez Hop là, ah bah oui, c'est bon il crame <rire> C'est bon c'est bon il crame, magnifique Alors c'est quoi, c'est une mitrailleuse Euh ouais, mitrailleuse, qu'est-ce qu'il faut faire Préparez-vous Ah non, activez le bouton Préparez-vous affronter la horde euh, ouais mais il faut que j'attende quoi que, que mes coéquipiers ils aient dû ouvrir ou... euh, ouais je pensais que mes coéquipiers allaient activer le bouton euh, eux-mêmes activer le bouton de la horde préparez-vous à, affronter... euh, euh, à affronter la porte préparez-vous affronter la horde euh, mes coéquipiers ils ont pas l'air d'avoir envie d'y aller donc je crois bien qu'il va falloir que j'y aille moi-même euh, ouais Ouais bon, ouais, bon on y va comme ça. Allez par contre faut que je me dépêche. Allez c'est parti. Allez c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti. On se met derrière la mitrailleuse et ça va canarder. Et c'est parti. Hop là, ah oui c'est pratique cette arme. Très pratique. On peut dégommer facilement du, du zombie, magnifique. Hop hop hop hop. Voilà. Et il y a un paquet quand même. Les gars qui s'étaient tous regroupés, ils ont dit, allez, dès qu'ils ouvrent, on leur fonce dessus et on les dégomme tous. Ouais l'autre, on entend, on entend l'autre qui est à 3 km qui nous dit reloading. Ouais, trop fort. Donc voilà, on va, on va, pas aller plus loin. Donc euh, voilà, donc ce sera tout pour euh, Left 4 Dead.